Tu nous fais beaucoup rire, tu es un peu le grand frère que j'ai jamais eu Michel, ce coca, il est pour toi Parce que tous les moments passés ensemble sont uniques et que tu comptes beaucoup pour moi Donc tu vois Caroline, ce coca, il est pour toi Mais t'es vraiment une pute Tu m'as même pas choisi Et en plus tu prends du coca light Bonjour, Bonjour et bienvenue dans cette minute culturelle sur le coca Et pas sur le coca light Cet épisode n'est bien évidemment pas une pub pour le coca En même temps, ils en ont pas besoin, c'est le deuxième mot le plus connu après OK Ouais, il y a plus de 94% de la population qui le connaît 94 La Coca-Cola Company, c'est plus de 3500 boissons différentes et donc 10 000 produits vendus à la seconde Ouais, ça représente environ 3,1% du marché mondial de la boisson Donc la recette originale du Coca-Cola a été créée est ce que tu fais la gueule parce que t'as fait ta bouteille Non Le Coca a été créé en 1886 par John Pemberton, qui était un pharmacien qui avait contracté une addiction à la morphine durant la guerre de sécession c'est pour ça que la recette originale contenait un dérivé de la cocaïne. Ah, c'est pour ça que c'est les Mexicains les plus grands consommateurs de coca au monde. Et ouais, deux produits par jour et par habitant. Chaque année, coca dépense 3 milliards de dollars en pub. Mais je comprends pas pourquoi. Durant la Seconde Guerre Mondiale, les états unis ont fait un embargo sur tous les pays soutenus par le Troisième Reich. La Coca-Cola Compagnie ne pouvait donc plus envoyer son fabriqué de, de cola en Allemagne. Mais comment qu'ils ont fait bah ils ont créé le Fanta, avec les armes qu'ils avaient sous la main La recette complète du coca est toujours inconnue aujourd'hui Et ça lui a valu d'être interdit en Inde De 77 à 93 Oui d'ailleurs le coca est présent dans plus de 200 pays Et le logo a été traduit dans 80 langues Sans transition, on passe du coca light à Michel Et le nom original c'était le diet coke Ouais donc il a été changé dans plusieurs pays Parce qu'on avait peur que diet ça ressemble trop à diète Et ça fasse peur aux gens D'ailleurs, voilà ce qui va se passer si vous demandez un coca light à un américain Woulou You're fucking French, get out of here motherfucker Et hey, Hervé, hmm. on peut faire pardonner. Hervé, ce Coca-Cola, c'est pour toi Et est-ce que vous saviez que le Père Noël est aujourd'hui représenté en rouge et blanc à cause d'une publicité Coca-Cola qui datait de 1931 Et toi, est-ce que tu sais que le Coca a été utilisé comme contraceptif dans les années 50 Ouais, et il a été bu pour la première fois dans l'espace, en 1985, à bord de la navette Challenger Come on, man Challenger Challenger Challenger voilà, c'est la fin de l'épisode 4, et si vous partagez notre vidéo, nous on partagera ce coca avec vous Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 5, et n'oubliez pas, la culture c'est comme le Coca-Cola, ça se partage, ou pas